Alors Benjamin Samy, euh, je suis responsable du secteur jeune au Centre social des Minguettes à Vinicieux. Je travaille dans cette structure depuis euh, 10 ans maintenant, en tant qu'animateur vacataire, animateur permanent et aujourd'hui responsable jeunesse, donc avec une petite évolution. Euh, sur les secteurs 11-17 ans, donc euh, l'aspect accueil de loisirs et euh, 16-25 ans sur des projets. Et en parallèle aussi, on a la démarche d'aller vers avec des animations de proximité. Concernant promeneur du net, je suis promeneur du net depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc en mars de l'année dernière, j'ai fait la formation promeneur du net et euh, je, je fais tout juste mes un an de promeneur du net. En un mot, pour moi, promeneur du net, c'est connecté. Donc connecté avec les gens, connecté avec les réseaux, avec ce qui se passe dans l'actualité, avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment euh, connecter. Alors, promeneur du net m'a apporté un un gros avantage, un gros plus on va dire dans mon quotidien, dans mes tâches, dans mes missions, de, dans, dans le travail par rapport tout simplement, comme je disais tout à l'heure, à la connexion qu'on peut avoir justement avec notre public notre public, donc les adolescents qui sont énormément présents euh, sur les réseaux sociaux hein, la génération euh, d'aujourd'hui on sait qu'ils sont vraiment connectés et euh, bah, c'est d'avoir un lien euh, avec eux et euh, d'avoir une meilleure connaissance justement de leurs pratiques et euh, de leur quotidien plus concrètement euh, j'intègre les promeneurs du net de la façon suivante donc c'est beaucoup dans la communication dans la mobilisation et puis dans le partage de vidéos, de photos avec euh, les différents groupes de jeunes donc en général quand j'ai un groupe projet euh, euh, un groupe de filles, de garçons, un groupe mix, peu importe en fait quand j'ai un projet, eh bien, on crée un groupe euh, essentiellement sur Snapchat parce que c'est vraiment le réseau social que j'utilise énormément euh, notamment les jeunes aussi euh, et bah, là on, fait, on pose les rendez-vous, on pose un échéance et on échange sur qui sera là demain, qui sera absent au rendez-vous, et ça nous permet justement d'avoir une facilité de préparation des animations, des activités parce qu'on a en amont, on sait qui sera là ou qui sera pas là. Euh, au delà de ça euh, donc la communication mobilisation je l'ai dit euh, c'est aussi le partage de photos ça j'avais oublié aussi de le dire hein, euh, quand on est sur un séjour quand sur une activité, on est sur une activité etc on prend pas mal de photos avec les jeunes tout ça et eux ils sont en demande donc c'est à dire qu'à la fin de la journée euh, ils nous disent euh, est-ce que vous pouvez nous envoyer la photo est-ce que Samy tu peux envoyer les photos qu'on a fait aujourd'hui et ça aussi c'est un support assez facile d'envoyer les photos comme ça aussi les parents ils pourront avoir un visuel aussi euh, sur la journée qu'ils ont pu passer avec nous euh, lors des activités etc. Donc, aussi un euh, moyen assez facile de, de toucher le public et, euh, qui est un petit peu, on va dire, euh, excentré des structures justement, enfin du, du droit commun, hein, tout simplement, euh, pour pouvoir les mobiliser, c'est-à-dire qu'on les voit de façon ponctuelle euh, sur, nos sur nos visites, sur nos temps de rue par exemple, euh, sur le quartier, où on va leur dire, euh, bah, on va échanger un snap, etc. Et à ce moment-là, on pourra se redonner des rendez-vous plus facilement, euh, on pourra partager aussi justement ce qu'on fait au centre social dans le cas du droit commun. Et là, on a des, euh, des, des, des adolescents ou des jeunes euh, qui peuvent nous interpeller euh, sur « Ah oui, cette activité, j'aimerais bien y participer. Comment on fait pour y participer ?» Et après, nous, justement, grâce à ce à ce promeneur du net-là, bah, nous, on prend le temps euh, de pouvoir y répondre. Il y a aussi une chose qui vient de me venir en tête euh, sur le recrutement des animateurs. Bah, ça s'est passé les vacances d'avril dernières. Euh, bon, on m'ajoute, un hein, mois quand c'est le... le réseau social professionnel j'accepte les ajouts parce qu'en général c'est soit on a parlé de bouche à oreille etc euh, et puis on m'a dit euh, oui j'ai appris que tu cherchais un animateur pour ces vacances là et ben ce, cet animateur-là, il a été recruté justement pour les vacances d'avril euh, parce qu'il y a un ami à lui qui a partagé ma story. Ma story, c'était recherche d'animateur, 11-17 euh, ans, BAFA, etc. Euh, euh, pour les vacances. Et du coup, ça a pu être partagé. Et quand ça a été partagé, bah, du coup, ça a pu toucher un public encore plus éloigné que notre quartier même. Ce jeune-là, non, on est sur Vénicieux. Cet animateur-là, il vient de Villeurbanne, donc il a pu avoir un visu grâce à ce réseau social, à ce partage, tout simplement. Et euh, ça facilite aussi, bah, justement, sur le recrutement des animateurs, euh, au-delà de la mobilisation des jeunes, etc. Alors le petit mot de la fin, bah promeneur du net c'est un plus. Euh, ça a vraiment euh, évolué et grâce à, à ce, à ce dispositif-là j'ai pu euh, vraiment on va dire concrétiser ce que je faisais déjà un petit peu avant parce que j'utilisais quand même un petit peu les réseaux sociaux euh, avant d'être promeneur du net. Mais là ça a permis vraiment de formaliser euh, la chose, d'avoir euh, des comptes professionnels et euh, du coup c'est vraiment facilitant, euh, notamment sur les liens qu'on peut avoir avec les jeunes. C'est vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est on est vraiment connecté.